Donc, le MOS, qui est le mode d'occupation du sol, c'est une photographie aérienne prise à intervalles réguliers environ tous les 4 ans à l'échelle de l'ensemble de la région Île-de-France qui est ensuite analysée par photo-interprétation. Cette analyse permet donc le repérage de certains phénomènes urbains comme la construction de logements ou la création d'une université comme à Marne-la-Vallée ou encore la reconversion de sites industriels comme c'est le cas ici au parc André-Citroën qui est construit sur l'ancienne usine automobile de Citroën. Depuis 30 ans, la population francilienne est passée de 10 à 12 millions d'habitants. En lien avec cette croissance démographique, le tissu urbain francilien s'est étendu, mais aussi, et on l'oublie parfois, renouvelé. Donc, parmi les grandes réalisations en extension, on peut citer par exemple les cinq villes nouvelles, la création de nombreuses infrastructures de transport, à la fois ferrées, routières, mais aussi aéroportuaires, et bien sûr la construction de logements, qui représente un quart de la consommation d'espace. De le renouvellement s'est produit principalement à Paris et en Proche-Couronne. On a assisté à une densification du cœur de l'agglomération, avec une importante production de logements et de bureaux. Le prolongement de certaines lignes de métro, la hausse des prix du foncier et la disponibilité de certaines grandes emprises foncières issues de sites industriels peuvent en partie expliquer ce phénomène. Il est important de noter que depuis 2008 et pour la première fois depuis 30 ans, le recyclage, c'est-à-dire la production d'espaces urbains sur des espaces urbains existants, est devenu majoritaire dans la production des nouveaux espaces urbains. En 2030, la population francilienne atteindra probablement 13 millions d'habitants. Donc pour cela, la construction de logements aura fortement augmenté. En effet, le Sdrif prévoit la construction de 70 000 logements par an jusqu'en 2030. Et pour préserver notamment les espaces agricoles et naturels, il prévoit que cette construction se fasse à 75% en densification et en lien avec les transports en commun. Justement, le réseau de transport aura considérablement évolué grâce au réseau du Nouveau Grand Paris, qui permettra de structurer l'unité de la métropole et même au-delà, grâce à ces lignes en rocade qui permettront une meilleure desserte de la Grande Couronne. Les futures campagnes de mise à jour du MOS nous renseigneront sur la construction de cette métropole et nous donneront des éléments, par exemple, sur l'évolution des futurs quartiers de gare ou des espaces naturels aux franges de l'agglomération. La prochaine devrait avoir lieu en 2016.